Le soleil vient de se lever, mes vacances sont déjà terminées, nous on est contents de se retrouver avec GLG à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 28 septembre 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on rendez-vous trois fois par semaine au mois de septembre et peut-être deux voire trois fois par semaine, on verra, au mois d'octobre. Les mardis et vendredis pour une petit résumé des News High Tech et tous les mercredis en live entre 18h et 19h. Bah pour un petit live libre antenne où je pourrais, on interagit ensemble, je réponds à vos questions et tout et tout. Voilà, bye GLG, la du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à nos tipeurs Plus on a de café, plus on a d'émissions, puisque c'est vous qui décidez du nom d'émission Et pour l'instant, on a déjà validé notre deuxième, notre troisième palier Troisième palier, ça veut dire qu'on aura deux émissions par semaine Donc au mois d'octobre, c'est validé On est déjà tous les mardis et vendredis On remercie nos derniers tipeurs qui sont Say, Jaune d'œuf, Jaune d'œuf, Jaune d'œuf, c'est très drôle et jaune d'œuf, <rire> vous pouvez faire ça aussi, comme ça vous monopoliserez la ligne à vous tout seul. Voilà. Bon, pour l'instant, on est à 69%. Donc, du coup, j'ai mis mon t-shirt 69, puisque oui, je fais partie de la team 69, la team 69, même comme on l'appelle chez nous. Voilà, Lyon, Rhône-Alpes, néo Tonkin, tout. Voilà, non, vrai, vrai de vrai, nom de Dieu. C'est pas dans genre, j'ai habité à Lyon, je suis néo-Tonquin, nom de Dieu. <rire> Bon, allez Donc Team 6-9, voilà, donc c'est un chiffre qui est sympa Merci encore une fois à tous nos tipeurs Encore une fois, c'est vous qui financez un peu L'émission du mois prochain Est-ce qu'on aura, pour l'instant, on a mardi et vendredi Est-ce qu'on aura aussi les lives tous les mercredis Il ne manque que 31% Voilà, un petit café de chacun Peut faire vraiment la différence Merci encore une fois à nos tipeurs J'ai vu passer Alex aussi dernière fois Mais en fait, il s'est fait détrôner par, par Jaune D'oeuf et par C. Voilà, bon Spéciale dédicace également à tous ceux qui soutiennent l'aventure en mettant un petit pouce en l'air. Encore une fois, un moyen d'être mieux référencé sur YouTube, c'est de mettre un commentaire, un pouce en l'air. Mettez un pouce en l'air, c'est gratuit, ça prend 30 secondes, au moins ça c'est fait. Et un petit commentaire, vous mettez un commentaire, c'est trop bien, merci, bonne émission, j'adore mon moment de détente du mardi et de vendredi. Voilà, bon, c'est garanti au mois d'octobre, on sera là, oh oui... On sera là, voilà. Donc merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air, un commentaire, et à tous ceux qui sont abonnés, nouvellement abonnés, désabonnés, tout le monde, tout le monde est, tout le monde est bienvenu. <rire> you're welcome, you're welcome euh, dans la famille, voilà. Allez, les news du jour, le ma vie, mon œuvre, voilà. Greg le GLG, c'est Greg le geek pour ceux qui me le demandent deux fois, des fois, ça veut dire quoi GLG Greg le geek. Donc du coup, legeek.tv, ça paraissait un peu évident. Bon, à la base, il y avait quand Ceci était quand même prévu à la base pour faire un truc. On voulait faire un... Quand à l'époque, j'étais en Chine, on voulait faire un truc de production, de vidéo et tout. Pire, bon, on est passé à autre chose. <rire> Beaucoup de choses entre-temps, hein, voilà. Bon, vous retrouvez toutes mes dernières vidéos. Ma vie, mon œuvre et ma youtubographie, bien évidemment. Bon, allez, le sujet pack du jour oui, le sujet pack. <rire> tu connaissais pas ça C'est pas PAC Nord, hein. c'est pas le sujet pack Nord. Hein. <rire> le pack 6-9. Le sujet PAC 6-9. Le sujet pack, bien évidemment, le sujet putaclic. <rire> Alors, je remercie euh, Kurumi qui m'avait envoyé la news. Et c'est vrai que j'ai oublié de la traiter la semaine dernière. Je vais la traiter là. Si vous avez des bons sujets comme ça qui peuvent faire un peu le sujet putaclic de, de, du JT, n'hésitez pas à me les envoyer. On les mettra au début, comme ça, ceux qui sont intéressés, intéressés que par ce sujet-là, bah, ils regarderont. Et ceux qui vont regarder l'émission en entière pour regarder l'émission en entière. La news vient de Phone Android qui dit « Xiaomi peut censurer votre smartphone à tout moment sur hors de la Chine ». Comme quoi, apparemment... Genre, on va mettre des guillemets, hein. <rire> Je mets des guillemets pour la blague. <rire> voilà, vous Guillemets, voilà. Apparemment, la ROM UI serait quand même une espèce d'usine à gaz dans laquelle il y aurait quand même pas mal... Bah, je ne vais pas dire cheval de Troie, mais il y aurait quand même pas mal de portes dérobées et pas mal d'accès où Xiaomi pourrait contrôler un petit peu ce qui transite par le téléphone depuis la Chine c'est-à-dire que si la, le gouvernement leur dit oui, « Eh non, Xiaomi, on veut bien vous laisser faire votre business, mais il va falloir être un peu conciliant. » Et ça, vous nous censurez ça. Par exemple, en Lituanie, certains mots concernant Taïwan, des choses comme ça, vous allez nous les censurer. Et c'est vrai que la ROM pour tous les bons intérêts qu'elle a c'est-à-dire que c'est leur propre ROM, les mises à jour, c'est trop bien. C'est quand même un petit peu une usine à gaz où pour trouver n'importe quoi, il faut faire des menus, des sous-menus. Il y a pas mal de fonctions qui sont désactivées par défaut, notamment, je sais pas, le, le screen in display et tout, des choses comme ça, voilà, qui sont, qu'on aime bien et qui sont désactivées par défaut. Mais par contre, il y a pas mal de choses qui sont activées par défaut aussi, comme la pub. <rire> enfin, moi, dans mon cas, c'était vraiment la pub, beaucoup de pubs même, un peu partout. T'as n'importe quoi, t'allumes, il fallait mettre de la pub et tout. Et euh, voilà. Donc il y a pas mal de choses qui sont un peu chelou dans la Rome. Et il y a une des fuites, et apparemment, je pense que c'est bien au moins pour la Lituanie. Ils ont dit « Voilà, il y a pas mal de portes dérobées, ça veut dire que le jour où euh, le gouvernement dit à Cheminard « Mais attends, tout ça, vous nous censurez vous verrouillez ?» Eux, comme ils ont une main quand même très très propre sur les, les mises à jour mui puisque, en même temps, on a tous validé l'option en disant « Mise à jour automatique !» Veut dire que disons là, on change un truc, ils font une mise à jour du jour au lendemain. Comme on l'a tous quasiment accepté parce qu'il ah, faut être à jour avec MUI, et eh ben euh, ça peut être un peu le bordel. Donc, c'est un peu le truc. Alors, bien évidemment, Xiaomi a répondu rapidement en disant non, mais ce, euh, il, euh, au moins pour l'Europe. Voilà, Xiaomi respecte pleinement la réglementation généralisante sur les protections des données RGPT de l'Union européenne. Donc la, la phrase annonce <rire> répond à, à demi-mot en disant Non mais attendez, tout de suite ils font un communiqué de presse En disant mais attendez, mais nous c'est pas du tout ça euh, On respecte les lois européennes Donc ça veut bien dire que pour l'Europe ça va <rire> Pour l'Europe ça va parce que nous on n'a pas trop de problèmes On est obligé de rester comme ça Par contre on se doute bien qu'il y a pour d'autres pays Notamment des pays d'Asie et d'autres pays un peu comme ça comme la Lituanie, des choses comme ça, là où ils veulent un peu le contrôle, dans d'autres pays, euh, dans d'autres marchés, là, euh, la réglementation européenne, euh, voilà, voilà, Donc, nous respectons la réglementation européenne, en Europe, il n'y a pas, voilà. <rire> ça on va, vous être rassuré. Mais euh, bon, et je pense qu'il doit y avoir vraiment autre chose. Et encore une fois, je pense pas qu'il y ait de... On voit bien dans les Roms, il y a vraiment une généralité dans les Roms où c'est dedans mais c'est pas activé, <rire> pour le moment, voilà. Donc, c'est quand même un peu, euh, voilà, encore une fois, Google est méchant, oui. Oh, les Chinois, c'est merveilleux, ne rêvez pas. Euh, apparemment, c'est pire euh, avec les Chinois. Au contraire, eux aussi, il y a vraiment une dominance numérique. Et ceux qui disaient, non, mais attends, je vais aller chez Huawei, c'est pire. C'est encore pire que tout, puisque là, il n'y a même plus du Google, du noyau, machin. C'est vraiment leur homme fait pour eux, par eux, euh, pour eux, dans leur monde à eux. Voilà. Donc, bon, c'est encore une fois, c'est une, une espèce de guerre 2.0, guerre numérique où, ben bah, voilà, les... les... Les États et euh, tout le monde a réussi qu'ils peuvent avoir une puissance atomique en contrôlant un petit peu bah, les smartphones. Hein. Je pense que Apple, ils ont leur propre délire à eux. Huawei, toutes les marques se disent, voilà, oh là, on peut avoir tellement de données, tellement d'informations que ça a vraiment une valeur, soit pour un gouvernement, soit pour de, euh, du marketing. Et, euh, et on ne s'en rend pas bien compte, mais je pense que ça doit être encore plus que, plus que ce qu'on imagine. Voilà. Donc, c'était un peu le, le sujet du jour. Alors, est-ce que vous, vous y croyez Est-ce que ça va... Changez un peu votre opinion et dire non mais de toute façon euh, ah mais amis, s'ils font ça je pars chez un autre je pense que chez les autres c'est pareil moi je pense j'ai un Nubia en ce moment je pense pas que ça soit plus avec leur ROM Nubia machin et tout je pense pas que ça soit plus merveilleux que chez Huawei que chez Apple que c'est juste euh, différent c'est juste à qui tu donnes <rire> voilà dans tous les cas tu donnes mais à qui tu donnes voilà c'est après à toi de choisir dites moi en commentaire ce que vous en pensez et après j'essaierai de vous lire et de je serai là pendant le, le premier c'était long long Oui, mais plus c'est long, euh, plus c'est bon. Bon, on parlera bien évidemment des produits de la semaine. Il y avait bien évidemment le test de la, ta Last, la tablette Teclast T40+. Plus. Alors une tablette qui n'est pas exceptionnelle, encore une fois, qui reprend un peu ce qu'on avait vu avec la M40, avec un T618 dedans, mais qui a la particularité d'avoir un écran 2K. Bon, ça change pas bien grand-chose au niveau de la visu, visu, comme encore une fois. Les, les caméras sont nazes, le son est discutable, ils ont, encore une fois, ils ont mis quatre haut-parleurs mais c'est quatre grilles, il n'y a qu'un haut-parleur derrière, et en fait, bon il y a des canaux après qui diffusent un peu en haut, en bas, à gauche, à droite, mais bon, on n'est pas sur du Atmos. Bon, la tablette n'est pas folle, encore une fois, par contre, elle est en promo, et il est clair que euh, certains l'ont vu chez Banggood, on l'a mis dans l'inscription à 159 euros hors taxe, à 159 euros hors taxe, ça reste quand même une petite tablette 4G euh, qui peut faire la blague si vous n'avez pas les moyens. Après, moi, je comprends que le monde dit ah, « je préfère mettre plus ». Oui, mais c'est toujours, il y, a, il, y a, il y a pas mal de personnes pour qui c'est budget. C'est 159 euros maximum pas 1 euro plus. C'est parce qu'ils n'ont pas le budget. Après, si vous avez 200, 300, 400 balles, forcément, il y a une meilleure tablette. J'ai vu euh, un tipeur secret à acheter une tablette pour son gamin. Je ne pas le dire, j'imagine que son gamin il regarde. Voilà, et eh ben... Euh, voilà, <rire> j'ai fait dire une connerie. Viens, les surprises, <rire> cacher les surprises le mec qui dévoile tout. Ah ben en fait, euh, genre, il a acheté... Pour Jeannette, pour son anniversaire secret et tout. Alors, ils vont la regarder la vidéo ensemble. <rire> Jeanne et Serge, oui, voyez, ouais. Jeanne et Serge, ils regardent les vidéos ensemble. <rire> Est-ce que vous vous rappelez de Jeanne et Serge Jeanne et Serge, nanana, nanana, nanana. Qu'est-ce que j'avais horreur de ça? Oh là là! <rire> Qu'est-ce qu'il dit? Il y a beaucoup. De quoi il parle? Putain, mais il est si vieux que ça! Bon, allez, on parle un peu de Poco qui commençait à teaser un nouveau Poco C. Est... U. Soon. Donc, le Poco qui va dans ton C. U. Soon. Non En fait, c'est bien, oui, le, dans ton cul, soon. Elle <rire> est bien, elle est bien, je la valide. Bon, euh, en fait, alors on pensait, alors après le Poco C3, qui était un Redmi rebadgé, on s'attendait soit à un Poco 4, soit à un Poco 5. Et en fait, non, <rire> on aura un Poco 31. Voilà. Bon, un upgrade hein, du Poco 3... Du Poco C3 qui était un Redmi à la base, voilà, qu'ils ont rebadgé et qu'ils vont remettre à jour un peu, tant bien que mal, voilà, avec un peu plus nouveau processeur, un peu plus de mémoire et tout. C'est vraiment une pauvre mise à jour minable, fait pour le marché indien, donc euh, voilà, ça fait un peu ah, un nouveau Poco Et en fait, tu te dis, ah, mais déjà, euh, quand je ne comprends pas, c'est quoi ce Poco 3 là <rire> Voilà, encore une fois, il y a vraiment euh, Poco est en... et encore une fois, très très fort en Inde. Il y a vraiment des marchés, voilà. il y a des marchés pour les marques et tout, et... On, on espèce de pique Gishana et Gizmochana, ils sont devenus indiens c'est vrai qu'ils cartonnent un petit peu en news mais, euh, en news surtout sur les téléphones indiens, mais voilà, après c'est si vous entendez parler, on vous dit, oula il y a un nouveau Poco C3 qui va arriver et eh bien c'est un C31 et c'est vraiment juste un petit upgrade, ne vous attendez ne vous attendez à rien hein, en fait on va vraiment, euh, c'est pour ça qu'on n'a même pas on n'a même pas relayé la news Nico il vient, on fait news, dit, non mais ça va aller c'est bon, on va juste en parler dans le JT et puis voilà on leur dira, et puis euh, ils seront au courant Bon, allez, news suivantes. J'en l'impression que je n'avais pas en enfin, fait. Le tel W17, qui arrive donc pour le... Euh, moi, la vidéo est prévue pour le 11. Alors, la vidéo de présentation. Après, il faut attendre qu'il nous envoie le téléphone et tout, qu'on l'ait, voilà. Un au nouveau Hukitel. Encore une fois, IP68, 69, 8 plus 128, batterie 8300 mAh, un beau bébé. Euh, écran Full HD, 6,78 pouces, c'est pas mal, j'ai bien la taille. Un rafraîchissement 90 Hz, c'est un peu tendance. Une caméra avec vision nocturne, vous allez en bouffer, là, hein, les caméras euh, infrarouge, euh, C'est la nouvelle tendance, là. Je pense qu'il y en a un qui a trouvé le truc Il dit hey, « Pourquoi on mettrait pas ça ?» Et je pense que tous les chefs de chantier se doivent d'avoir une caméra infrarouge. Pour garder dans ton Poco. Dans ton Poco, le Poco. Q. Voilà. Ah, je... ah, mais quand il faut expliquer les blagues, c'est-à-dire qu'elles sont pas bonnes <rire> Enregistrement sans capicabre en 4K. pour ça, octa mt 6795 Donc, hein, il y aurait quelque chose. Android 11, bon, le octobre, voilà, à voir ce qu'ils vont nous sortir, mais bon, enfin bon, encore une fois, je pense pas que ça va révolutionner le game. On continuera avec la tablette économique, alors, euh, Teclast, alors bon, Teclast, je pense qu'on va arrêter de, de tester leur tablette, à hein, moins qu'ils nous proposent, et là, on s'est dit, ah, une nouvelle, ah, une nouvelle, alors là, c'est la P25, alors le truc est annoncé tout de suite, elle sera annoncée en prix de lancement, non, je pense qu'elle est hein, actuellement annoncée, elle est en pré-commande, euh, 90 dollars. Bon, bah là, 90 dollars, euh, tu ne t'attendais à rien, tu n'auras rien. <rire> la la t P25, bon, bah après, euh, voilà. <rire> Alors, 2 plus 32, ok. Un processeur All Winner à 133. Oui, tous des winners. Bah, c'est pas moi, hein. je suis désolé. Hein. Pas moi qui fais traduction. Hein. Tous des winners à 133. Ok, du Zobé type C. Bon, il y a également l'option en clavier. Il y a le clavier en option. Bon, oh, un pauvre clavier à 10 balles. Bon, pas... ça permet d'en avoir un. Hein. Bon, bien évidemment, il la vende comme incroyable avec son écran HD, euh, processeur 4-core, euh, CPU, GPU, 2 un, un, un, un, plus 32, de la micro SD, type C, euh, de la jack, Pff, Wi-Fi, Bluetooth. Bon, la P25 est équipée une caméra avant 2 millions de pixels et arrière 5 millions de pixels. Bon, on a vu hein, les caméras T-Class que ça donnait. Bon, en même temps, pour 100 balles, ça permet d'avoir une petite tablette de 10 pouces. Hein. En même temps, au-delà de tout ce qu'on peut attendre, si on a dit photo-vidéo, on a dit que c'était pas terrible, on est d'accord, que t'as pas besoin de la 2G, de la 3G, de la 4G, on a quand même une petite tablette à 100 balles pour un gamin, pour un étudiant, pour aller de la vidéo et tout. Bon, euh, euh, je pense que certains peuvent y trouver un peu le, leur plaisir et tout. Ouais, oh, c'est quoi ça 59,99$ oh Encore moins cher que moins cher, là EU-plug, si on met EU-plug... Et qu'on met euh, tablette. Non, mais là, on est à 94, 92. Il faut quand même pas déconner. Ça termine le 30 septembre. Voilà. Tous les liens sont dans la description. Si vous voulez la tablette et que vous avez la flemme de chercher, je mettrai tous les liens dans la description. Ça vous permettra de la trouver éventuellement. Enfin bon, 90 dollars. Bon, on parlera de la thèse de la caméra conférence 4K 360. Alors désolé, mais moi j'ai kiffé, hein, beaucoup, t'as kiffé pour de vrai, j'ai kiffé pour de vrai. Je ne connaissais pas cette technologie-là, voilà, une caméra que tu poses au milieu, avec une caméra 360, qui te filme, qui te zoome, qui te auto-zoome, avec les micros, avec le haut-parleur dedans, avec le petit néon bleu et tout. J'ai trouvé le produit super intéressant, la marque a réagi un peu tard en nous proposant un code promo qui était quand même assez intéressant, puisque le produit passait quand même de, il était presque à 600 euros hors-taxe, à 415 euros hors-taxe. Donc là, c'est quand même un prix qui est quand même un peu moins, qui pique un peu moins par rapport au prix qu'on a annoncé quand j'annonçais 500, 600 balles. Je pense beaucoup on dû dire Ouais, bon, sympa ton truc, mais bon, c'est vraiment dédié aux professionnels et c'est quand même un peu, genre, un peu rush. Bon, bah là, 415 euros, c'est. C'est quand même plus abordable pour une caméra 360 qui fait aussi haut-parleur qu'intelligence artificielle et tout. Moi, j'ai trouvé franchement le produit génial. Après, il faudrait que je voyais avec elle le coupon de code, parce que je pense qu'elle se Ça peut pas être du 24 au 28, fait... c'est fini aujourd'hui. <rire> je pense que ça doit être au 28, 10. Puis après, comme il y a la vidéo en anglais, là, j'attends j'ai envoyé le script à Miss Fiverr à Cerise Fiverr, qui j'attends qu'elle me fasse la voix en anglais. Euh, la vidéo tombera fin de semaine, donc je pense que le, le code promo sera prolongé. Si ça vous intéresse, ne vous inquiétez pas, on verra avec eux pour le prolonger, parce que la vidéo en anglais va tomber euh, fin de semaine au mieux, au pire, euh, début de semaine prochaine. Bon, on va dire début de semaine prochaine. Bon, d'accord. Bon, allez, on parlera de la nouvelle, la nouvelle, pas la nouvelle marque de Xiaomi, mais la nouvelle gamme de Xiaomi, la Xiaomi Civi. Je rappelle, CV, euh, non, Xiaomi avait racheté la marque MeToo, des téléphones un peu bizarres, mais qui étaient vraiment dédiés. On avait des téléphones en forme de bouteilles de parfum et tout, mais qui étaient vraiment dédiés au mode selfie. Et c'est vrai qu'en Chine, le mode selfie cartonne, le mode « je suis tout blanc, je suis selfie, je suis bokeh bokeh, les oreilles de Mickey » et tout. Ça a cartonné. la marque MeToo était vraiment spécialisée dans le... Non, pas le téléphone de pétasse. Le téléphone fait pour le selfie. Selfie, je vous rappelle, qui est dérivé du mot anglais « selfish », qui veut dire un peu égoïste quand même, tu vois je le refais ou pas <rire> voilà. Bon, donc le, <rire> donc le, euh, les Chinois qui étaient absolument fans du selfie, qui avaient une gamme de téléphones, c'est le MeToo, c'était bizarre, mais il y avait vraiment... Les caméras étaient pas ouf, mais il y avait un traitement logiciel, il y avait plein mal d'effets et tout, mais la marque n'arrivait pas à se suffire en fait à elle-même, n'arrivait elle pas à se à vendre. Xiaomi sont dit « Nous, on va racheter la marque, on est les plus forts, on est les meilleurs ». Ils ont complètement défoncé la marque, encore pire que tout. Ça veut dire qu'ils se sont dit ouais, mais alors le problème, c'est que le form factor, le, les formes du, du MeToo étaient tellement euh, exotiques que euh, bah, ça, ça coûtait de l'argent à fabriquer les moules, à faire un design qui était spécifique. Xiaomi s'est dit, bah, est-ce qu'on va faire? on va garder toute le, leur merde qui plaît bien pour les selfies, mais on va mettre un design de Xiaomi. Comme ça, on va réduire les coûts. Bon, bah, ça a eu l'effet inverse, parce que les gens n'ont pas vu l'intérêt d'acheter un Xiaomi CC9, par exemple, en disant, oui, alors c'est pareil que Xiaomi, mais dedans, c'est la gamme CC9, mais dedans, il y a du logiciel, du machin, alors que n'importe quel téléphone aujourd'hui est capable de te faire la, la, la peau blanche et euh, l'effet bokeh, ils auraient des Mickey, quoi. Donc, ils ont complètement défoncé la marque. La gamme CC n'a quasiment pas marché, personne ne l'a acheté. Donc là ils reviennent avec le Xiaomi Civi, voilà, donc ils sont dit CC9, Civi, rechange un petit peu, un téléphone qui est encore une fois dédié à fond sur le mode selfie, mais bon après encore une fois, euh, les téléphones, on est tellement arrivé en 2021 à une espèce d'équité au niveau des téléphones où n'importe quel téléphone a une caméra 32 millions de pixels, et si au niveau des traitements, tu n'arrives pas à trouver ton bonheur, il y a pas mal d'applications, de filtres qui permettent vraiment euh, de te défoncer la gueule, quoi. Si le but c'est d'être tout pâle, tout main... Avec les joues comme ça, euh, c'est bon, pas besoin d'acheter un, un civi. Alors, au début, on cherchait un jeu de mots avec Civil War et tout, puis après, on s'est dit, oh, on va pas mettre de la guerre là-dedans. Hein. <rire> déjà, euh, quand on regarde les news, on se dit, oula, déjà, c'est un peu tendu du string partout. Bon, on a un écran AMOLED 6,55 pouces, avec euh, une résolution 1000, euh, c'est du Full HD. Encore une fois, 2400, 1080, enfin, full faut des plus. Rafraîchissement, 100 hz La caméra, pas mal. Caméra avant, 32 millions de pixels, Samsung, GDI. Ce sera vraiment la grosse particularité de ce téléphone-là, c'est que la caméra selfie, elle est vraiment d'enfer. Donc, quand, plus la, la qualité de la caméra selfie sera bonne, plus il y aura moyen de te défoncer la gueule avec le logiciel. Plus les pixels et le numérique sera beau, plus il y aura moyen de se faire un truc tout moche. Voilà, comme ça. Plus tu auras l'idée de te rampeau. Voilà, c'était... C'était pas ma guerre. Voilà. Oh, pas mal. Euh, Xiaomi Civi. Le téléphone qui te rend beau. Comme ça, avec le Rambo, on dit c'était pas ma guerre. Avec le Civi, on garde un peu le Civil War, tu vois, de Avengers, truc, hein. Bon, c'est un peu compliqué, là, on est d'accord. Hein, Je dis quand il faut expliquer les blagues, c'est sont pas bonnes. Mais bien, certains l'auront eu. <rire> c'était pas ma guerre. Mais <rire> ben, il fallait, ouais, mais bon, après, voilà, quoi. faut aller un peu les films. Bon caméra à l'arrière, 15 millions pixels, ultra large quand sans... même. Bon, le téléphone, il n'a rien, je suis désolé, mais il n'a rien de truc. À part que, voilà, ils se sont dit comment on va pouvoir caser la nouvelle caméra. Euh, la... la nouvelle caméra Samsung GPTO. Non, c'est pas la GPTO, c'est la GP... GD... GDI. Ah, GD1. Injection GD1. Voilà. Comment on va pouvoir caser la GD1 On va mettre ça, hop, on va appeler une nouvelle gamme au lieu. Pf, voilà. Encore une fois, c'est une énième mise à jour d'un téléphone Xiaomi, mais avec cette caméra-là et un nouveau nom en disant là, on a super misé sur les selfies, donc ça va être un wow, un CV. C'est nul. On est d'accord. Ok. Nous suivons. Euh, on m'a envoyé hier, il y a une news qui était pas mal. Là. Le. Comment dire Le. Merde le nouveau chui chui relance un petit peu sur sa page, le chui euh, sur le chui official store, voilà, le euh, AeroBook, AeroBook R, 200 balles, bon on a quand même un petit, il n'est pas cher, hein, il n'est pas cher, alors on a un espèce de ultra book, euh, pas ultra bien specqué. 11,6 pouces, Intel Celeron, euh, une sous machine quoi, comme d'habitude, avec un écran HD, euh, dual core et tout. Ouais bon d'accord c'est pas terrible <rire> J'ai pris la news mais c'était pas terrible Bon on parlera des news à venir Et vous allez voir mon pote alors, je peux te dire autant au mois d'octobre Je me suis dit c'est bon septembre c'est fini octobre <rire> Nico on croyait pas ses oreilles Quand je devais le planning Alors demain on aura les écouteurs Ugreen iTunes e X5 Des écouteurs qui ont la particularité d'avoir le super basse voilà. Des écouteurs qui sont quand même Pas mal sur certains points Et il y a quand même pas mal de des gros points faibles Où tu comprends pas pourquoi la marque elle propose un truc comme ça en l'état La vidéo sera disponible sur Tipeee cet après-midi. Je rappelle tous ceux qui m'offrent un café sur Tipeee au mois par exemple de septembre. Voilà, vous mettez un euro, vous êtes tranquille pendant tout le mois de septembre. Et ben vous avez toutes les news Tipeee avant tout le monde. Ça veut dire que aujourd'hui vous allez recevoir un mail en disant ah il y a la vidéo de demain. C'est à dire que toutes les vidéos vous les aurez 24 heures avant tout le monde sur Tipeee uniquement pour les tipeurs. Ça veut dire que ben, si tu veux remettre un coup au mois d'octobre c'est Bientôt là, hein. tu mets un euro, tu es tranquille pendant tout le mois, c'est-à-dire tout le mois d'octobre pour un euro, et eh ben tu auras toutes les news avant tout le monde. Voilà, 24 heures avant tout le monde. Donc il y aura le New Green uh, iTunes X5, le Cubo X5 Max que j'ai reçu. J'ai fait les photos, les plans, pas mal. hein batterie amovible qu'on peut enlever, remettre et tout. Les cartes SIM qui se mettent derrière les photos, pas trop mal. Encore une fois, pour un téléphone à 125 euros, euh, qu'est-ce qu'on a euh, La lettre de notification pas mal aussi. Il y a un mode de stabilisation numérique, mais bon, il n'est pas oufissime, hein. il croque dans l'image, mais c'est pas le meilleur qu'on ait vu, mais avec le processeur, c'est normal, on a un Helio P22 dedans non plus, faut pas déconner, mais il n'est pas trop trop mal, hein. en fait, on a un grand écran, euh, moi je le trouve plutôt propre. Ensuite, il y aura le Yule Tonic, et c'est pas moi qui choisis les noms, le Yule U11, qui est un aspirateur à main, je me suis dit, ouais, encore, non, encore une fois, je vous dis, quand les marques sont prêtes à payer, c'est-à-dire que leur produit a quelque chose de différent, et celui-là, oui, il a un mode euh, animaux. Il a un mode spécialement pour pouvoir mettre une brosse, pour pouvoir, euh, tu sais, un peu une brosse pour euh, faire un massage à tes animaux, si tu veux, à ton, à ton chien, à ton chat, ou à ta chatte, que ce que tu veux, hein. c'est ce que tu veux, après, voilà, tant qu'il y a du poil, tu peux y aller j'ai essayé de ne pas rire à cette blague. Bon, voilà, donc voilà, donc tu peux brosser comme ça et ça aspire un peu tout. voilà Avec le mode aspirateur, ça a l'air pas mal encore une fois. Il est pas cher en plus, il, y a, il, va un, il va me donner un gros code promo en plus. Pas mal, ça fait plaisir. Ensuite, la semaine prochaine, il y aura le EZVIZ LC3, donc une caméra euh, une caméra lampadaire que tu mets dehors et qui en fait c'est un lampadaire mais qui intègre une caméra IP bien sûr. Le ERSA Gaming. Donc là, c'est euh, casque gaming. Je sais pas lequel qu'elle m'a demandé de faire en premier. Euh, je crois que c'est le casque gaming qu'elle m'a demandé de faire en premier. Et les casques intra, ils arriveront la semaine prochaine. La Caso Brave 8. J'ai eu le tracking. Elle m'a dit que ça partait aujourd'hui. Non, euh, j'ai eu le tracking. Donc, euh, elle va partir aujourd'hui ou demain. Donc, c'est bon. Ensuite, le Ulefone Power Armor 14. Donc, je l'ai reçu... J'avais commencé, nanana, à l'emballer et tout. Et en fait, euh, lancement, il sera plutôt fin octobre. Ouais. Elle m'a dit, ils sont assez en retard, là. Euh, comme c'est parti, il sera plutôt fin octobre. Donc, elle m'a dit, vous emballez pas, ne vous teasez pas, ne dites pas ce qu'il y a dedans. Euh, parce que ça peut changer, déjà. Et ensuite, parce que voilà, c'est euh, on a encore une fois... Là, on a vraiment reçu un peu en avance. Donc, c'est pas mal, voilà. Et... Euh, donc, il y a quoi Le Cubo, le Yultenic, le LC3, le Rza, Après, il y, y a le H11 Max aussi le 11, le 11, il y a le H11, H11 Max, un aspirateur balai mais qui aspire les liquides aussi, pour de vrai, voilà. Il y aura la, la vélo de prélancement du WP-17, ensuite il y a l'Acaso Brave 8, le 12, le 13, donc il y a encore le e k -R ou Akaza, machin, le 15, j'ai le Z11 Max, un espèce d'aspirateur à main d'une nouvelle marque que je ne connaissais pas, le 21, il y a le Shao et le 22, il y a la Imilab C21 pour vous donner un peu l'idée du nombre de vidéos qui vont tomber ce mois-ci. Voilà. Bon, on continue tout doucement au niveau des montres, bien évidemment. Allez, au niveau des montres, j'ai pris énormément de retard. En fait, j'ai contacté énormément de marques. J'ai fait pas mal de deals, de, de surprises et de trucs comme ça. Et, euh, et je suis en retard à fond les ballons, comme d'habitude. La montre, pour l'instant, la montre que je porte cette semaine, ça sera bien la Pagani Design dans laquelle je vous ai fait la vidéo. Pour le moment, j'ai reçu... Onze montres, qui... et deux qui arrivent. Alors, 11 montres, euh, pas mal de petites marques. Alors, il y aura le Versus, euh, comment s'appelle Daytona, comment s'appelle Daytona, hommage Daytona. Voilà, hommage Daytona, elle tombera... Je fais... la vidéo tombera certainement la semaine prochaine, parce que pour l'instant, j'ai un... un peu de place. <rire> Pour le moment, j'ai un peu de plastique. Le Hommage Daytona tomberont les deux montres en même temps. Donc sur les 11 montres, normalement, je dois... Sur le plan qu'on avait fait avec Nico, ça devait tout finir avant décembre. Pour que 2022, on puisse commencer une nouvelle série de montres. Et qu'on puisse voir un petit peu quels sont les, les, le mode de vidéo qui vous a plu le plus. Donc, euh, j'ai du Hommage Daytona. Ensuite, j'ai trois marques. Petites marques euh, dont les dernières que j'ai reçues, les Liges. J'ai reçu également la, la Rift Tiger aussi, la Seiko, qui est une copie, bien évidemment, puisque là, je me suis fait niquer, mais en connaissance de cause, parce que la montre était trop belle, le prix aussi, mais c'est voilà, pour aussi mettre en garde en disant, voilà, quand le prix, quand l'affaire est trop belle, il y a un truc chelou, et aujourd'hui, on se dit, ouais, mais bah, attends, contrefaçon, ils vont pas copier du Seiko, les mecs, bah, vous croyez quoi? Au contraire, c'est encore plus facile. Fausse Rolex, fausse machin, mais une fausse Seiko, on n'y pensera pas. Pour avancer au niveau du Seiko, j'avance, il y a un truc qui s'appelle le mode Seiko parce que Seiko propose, comme Rolex, la personnalisation de savon. Donc, ils vendaient euh, Seiko d'origine, vend des cadrans, des aiguilles, des contours de toutes les couleurs et ça permet de personnaliser ta Seiko. Le business a forcément évolué où beaucoup se sont dit, mais attends, mais nous aussi, on va faire des accessoires comme ça. Et donc, les Chinois ont repris un peu le dossier. Et oui, tu peux acheter ta Seiko en kit. C'est-à-dire tu peux acheter le mécanisme, le NH35 ou le NH36, qui sont les plus courants, hein. donc moi, j'ai pris les deux un NH35 un NH36 NH35 il n'y a que heure, minute, seconde et la date et la NH36 il y a heure, minute, seconde la date et le jour Monday, Tuesday voilà donc euh, les chinois aussi donc tu peux acheter le mécanisme donc là c'est un Seiko d'origine après tu peux acheter les cadrans dessus donc tu choisis la couleur tu peux acheter les aiguilles donc tu choisis tes aiguilles d'accord le coffret tu choisis le coffret encore une fois qui va un peu avec l'ensemble tu choisis ton bracelet tu choisis ta, ta lunette dessus tu peux même choisir ta couronne et tu as une montre qui est complètement personnalisée tout ça, il y a pas mal de sites, de boutiques qui le font, qui te font ta propre montre pour environ, euh, en Asie, je crois que c'est environ 10 000 bahts. 10 000 bahts, tu une montre complètement personnalisée, ça fait quand même 250 euros. J'ai trouvé pas mal de Chinois, soit qui vendent en kit, d'accord, soit j'en ai trouvé un vendeur qui m'a dit, éventuellement, lui, il vend tout en kit, et tu lui demandes, et si tu peux t'envoyer la montre, soit tout en kit, soit il peut te la prémonter. Ça veut dire que bah, lui, il les assemble, il sait faire... Hop, et comme ça, ta montre elle arrive, elle est montée. Ça voilà, t'évite de si tu as peur de pas savoir faire de trucs comme ça. Et un qui vend des modes complets comme ça à moins de 100 balles, donc on a vraiment la mécanique Seiko dedans. Donc c'est un peu du triple A, c'est à dire qu'on a vraiment le mécanique Seiko dedans. Par contre, le boîtier bah, c'est pas du Seiko, hein, c'est du pareil, mais pas voilà. Le cadran est pas marqué Seiko, mais voilà. Euh, les aiguilles et euh, voilà, c'est un mode. Voilà donc en fait, c'est du triple A ce qu'on appelle. Ça veut dire que dedans c'est du vrai, mais tout l'extérieur c'est du faux ou du générique. Voilà. Avec Seco, et après on compare avec les grosses marques pour l'instant. Toutes les grosses marques m'ont envoyé chier hein. Namoki, euh, VIP, DIY, Watch Club, truc. Tout le monde m'a envoyé boulet hein, en disant T'es réduit en français, on a ce qu'il faut. Euh, non, merci. Donc, comme ça, voilà, ça permettra de faire pas mal de montres comme ça qui vont arriver d'ici décembre. 12 semaines il nous reste Et 13 montres <rire> Une par semaine Non on va essayer de faire euh, Deux montres d'un coup là Il y a des marques Où j'ai reçu trois modèles de leur, mo de leur Il y a des marques Donc j'ai reçu trois modèles De leur marque Donc on fera certainement Une vidéo avec les trois Et on comparera les 3 qu'elles sont des designs différents Mais voilà Donc cette semaine Je porte celle là J'ai commandé un nouveau bracelet Noir et orange euh, Silicone, silicone cuir Donc je le changerai Et je la porterai derrière Et normalement Vendredi je devrais porter la... la Daytona Hommage Puisque la vidéo Devrait tomber à mon avis La semaine prochaine voilà pour le dossier montre, voilà comment ça va évoluer. On va comparer pas mal de petites marques pas chères, ok Ensuite, on va commencer à monter en gamme avec des marques un peu plus chères, comme la marque Rift Tiger. Attends, on a pris des belles sur Rift Tiger, je ne te raconte pas. Et encore, on ne l'a pas démonté. Il faut que je l'emmène à mon horloger, qu'on la démonte, qu'on regarde un peu. Il y a de la contrefaçon Seiko, il y a de la Rift Tiger, voilà. Mais il n'y aura pas vraiment de contrefaçon pure, il y aura juste des choses comme ça, le but, j'aurais pu, depuis bien longtemps, tomber dans la contrefaçon et dans la déchéance. Bon, mon Instagram, c'est Greg Le Geek, comme toi, vous retrouvez toutes mes photos. Vous retrouverez ici la photo du Ulephone Armor 14, dont je vous ne fais voir que la coque, bien évidemment, puisque bah, lancement officiel fin octobre, on ne va pas faire voir les photos avant que eux n'aient décidé ou nous aient dit ça y est, ouais, c'est bon, vous pouvez commencer à faire fuiter, on est d'accord, on est sûr. J'ai les écouteurs qui tombent à la fin du mois, qui tombent pour le, les Shaodou, les 21. Alors Shaodou, je ne connaissais pas. et bien, Shaodou, c'est une des marques du groupe Baidu. C'est un peu comme si Google, aux états unis Baidu, c'est le Google chinois, parce qu'il n'y a pas Google en Chine. Ils ont Baidu, qui est le plus gros navigateur Internet. C'est un groupe puissant comme Google, hein, vraiment. Et ils ont leur propre marque d'électronique, qui s'appelle la marque Shaodou, avec un assistant vocal, avec des produits. C'est un peu comme si on avait des écouteurs Google, mais à la version chinoise. Donc, bah, en même temps, euh, quand je te dis ça comme ça, toi-même, tu te dis « Ah !» C'est quand même, euh, voilà. C'est comme si Google proposait des téléphones et des écouteurs le bon, téléphone il fait déjà. Mais proposer des écouteurs et des gammes de devices, voilà, Donc, wow, il y a quand même un rapport prix qui doit être pas mal. Ben là, Shaodou, c'est un peu ça. C'est le Beidou chinois. Donc, à voir un petit peu ce que va nous proposer euh, la marque. On va les tester, bien évidemment. On parlera des films et séries télé. Alors, euh, je suis vachement en retard, mais j'ai regardé vendredi, je crois. What If, saison 1, épisode 7, avec Thor. <rire> Thor, le roi de la nuit. C'était pas mal, c'était pas mal. Mais avec... ah, moi, il me semblait bien que dans le film, elle s'est mariée avec le canard, hein, euh, la soirette, là. <rire> et on n'en parlait plus à la fin. L'autre, elle le regarde à la fin comme s'ils se connaissaient pas. Alors qu'ils se sont mariés à Las Vegas. <rire> je suis, moi, attention, je regarde. Voilà. bon, c'était J'aime bien ces séries un peu. On retrouve les héros Marvel avec des histoires qui sont complètement différentes, avec Thor, voilà, comme s'ils avaient Thor et. Euh... Et Loki, si n'avaient pas grandi ensemble et tout, c'est sympa, ça se mange bien. Il y avait également l'Ultimate Fighting 266 ce week-end. Deux combats féminins, pas mal de combats de mecs, pas mal. Diaz, oh, Dia, dis donc, euh, le mec, il arrive. Et quand il était jeune, il avait un bon style de boxe et tout. Mais là, bon, on voit que le mec, il est, il est en bout de course. La carte était euh, géniale et tout. Il y avait pas mal de combats super sympas, hein, euh, très prenant, euh, de la bonne, la bonne baston. Hein, voilà. Ça, c'est bien, ça me détend un petit peu. J'aurais laissé ça dimanche soir. Euh, D'ailleurs, je suis revenu de vacances. Pour ceux qui m'ont demandé, oui, je suis parti en vacances. De vendredi, je suis revenu dimanche. Je suis parti vendredi matin euh, en mode. Alors, moi, les vacances en Thaïlande, c'est moto, moto, moto. Hein. J'ai fait la révision avant de partir. 30 000 bornes, la moto, elle a. J'ai fait la révision des 30 000 et après, c'est roulé. Je suis allé là-bas dans un lac, un temple. Après, je suis parti avec un lac. Je suis revenu, je trouvais un hôtel. C'est tout fermé en ce moment, en plus. A plus rien. Je trouvais un hôtel. Après, je suis remonté dans un truc, dans un lac de trucs de dragon, dans un camping qui n'est pas dragon, en fait. Mais voilà. Et, et euh, après, j'ai fait un autre. Voilà, vraiment en mode là, je suis revenu par Rayong et tout, ça en mode café et, et balade et roulé, surtout. Voilà. Roulé en mode euh, roulé. J'ai commencé à regarder une nouvelle série qui s'appelle BMF, saison 1, épisode 1, euh, l'histoire vraie de deux afro-américains. Alors le problème, c'est que l'histoire, elle est euh, un peu nique ni tête dès le début. Euh, ils sont petits, d'un coup ils deviennent grands, entre les deux on sait pas, mais ils sont un peu trafiquants entre les deux, un peu gauche, un peu... Euh... Un peu trop américain pour moi euh, voilà donc euh, ceux qui euh, un peu afro américain ou américain vont se retrouver dans l'histoire de voilà parce qu'ils sont connus et que comment ils ont réussi à arriver comme ça mais moi j'ai pas kiffé du tout j'ai rien une grosse moitié après je me suis dit ouais c'est non c'est pas trop mon délire je passais à autre chose autre chose je me suis dit tiens, quelque chose d'absolument stupide où j'ai pas besoin de réfléchir je continue à avancer tout doucement sur lucifer saison 4 c'est c'est nul, mais ça se regarde très très bien. Non, il y a un fil rouge, c'est pas mal avec Eve, avec Adam et Eve. Ils vont toutes nous les faire hein, dans le Lucifer, c'est incroyable. Ils passent du coq qu à l'âne, il hein. y avait le prêtre, ça n'a pas duré longtemps. Là, il y a Eve qui est arrivée de nulle part, euh, qui est redescendue du paradis et tout. C'est pas trop mal, écoute, ça se regarde comme ça, je pense que voilà, un comme ça de temps en temps, ça dure 40-45 minutes, les intrigues sont pas ouf, mais voilà, il y a un fil rouge avec lui, l'autre qui est enceinte et tout, qui, il protège, parce que peut-être le gamin ça va être un ange et tout, c'est, voilà, c'est assez intéressant dans le concept où on se demande bien jusqu'où ils vont aller. Et après ça c'était sur l'article sur Rift Tiger. Et c'est tout ce que j'ai regardé. Euh... Il y avait un truc que j'ai vu dans... Je sais plus ce que c'est qui disait avec de la critique, c'est machin minuit lors du crime ou je sais plus quoi là. Ça avait l'air pas trop mal. Et j'ai Squid Game aussi à commencer euh, tout doucement. Parce que j'ai commencé, il y avait un truc sur Bangkok machin là. Sur euh, mon Netflix en Thaïlande. Je commence à regarder, je me ah, peut-être c'est bien et tout. Ah, c'est très thaïlandais, hein, sur les secours thaïlandais, parce qu'encore une fois, c'est pas les hôpitaux, c'est des trucs privés, voilà. Oh, j'ai tenu une grosse moitié, c'est très très long, mais bon, en... la, tu regardes de la vidéo, t'as dit, c'est en Thaïlande, ça, c'est Bangkok J'ai l'impression d'être à Hong Kong. <rire> c'est tellement bien filmé, les meilleurs plans, les trucs, oh, c'est vraiment bien. A... <rire> c'est pas, pas le Bangkok que je connais, mais bon, après, pourquoi pas voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà. J'ai parlé de pas mal de choses, mais en même temps, c'était bien divers et varié. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, et eh ben sachez qu'on se retrouve demain, mercredi. Alors, pour le dernier live de septembre, encore une fois, est-ce que ça sera renouvelé pour le mois d'octobre bah, si on fait les. Euh, on atteint le palier, oui. Si on atteint pas le palier, bah non, on ne fera pas euh, tous les mercredis. On verra mardi et vendredi. Peut-être on fera un live par mois, comme ça, de temps en temps. Mais en attendant, on se retrouve demain, mercredi, entre 18h et 19h. En plus, je sens que vous allez changer d'heure, vous, bientôt, là. Putain, ça va être le bordel encore. Demain, entre 18h et 19h, pour un GLG par en live, on parlera de tout. Vous êtes énormément à avoir commandé la montre E-MiLab euh, AMOLED, là. Putain, je ne sais pas combien on l'a acheté, mais le nombre de personnes qui m'ont écrit Ah, je vais dans les 500 premiers. Ah, je vais gagner en MP. Euh... <rire> Jusqu'à Nico, à qui on était à l'école, <coughs> qui m'écrit ah, on était en mavelec, alors. <rire> euh, il m'écrit, il me dit oh là, Moi aussi, avec ma femme, on l'a commandé Faut être le matin et tout, voilà Donc il y a vraiment pour moi, il y a un très très bon engouement pour cette montre Ça fait plaisir et ça fera plaisir à l'annonceur ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer de me voir, ça m'a fait plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques, je vous rappelle, on se retrouve demain. Si vous avez des questions, vous ne pouvez pas être là demain. Peut-être que vous pouvez les mettre en mettez-les en commentaire, par exemple dans cette émission, pas dans le chat euh, différé. Vous les mettez en commentaire si vous avez une question et tout et dans ce cas, je la copie collerai et on en parlera demain ou un de nos modérateurs la copie collera et me la rappellera demain pendant le live comme ça ça permettra si vous avez une question particulière, un sujet, les montres, les n'importe quoi, voilà. Vous dites "Ah mais j'aimerais bien être là mais je peux pas être là, j'aimerais bien que tu répondes à ma question." Vous la mettez en commentaire ou sur Tipeee. Par exemple, vous faites un Tipeee, vous mettez votre question, j'y répondrai aussi demain. Par exemple. Voilà. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer de me voir, ça m'a fait plaisir. souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Rendez-vous demain entre 18h et 19h. Même chaîne, pas même heure, hein, 18h-19h. 18h-19h, mercredi. Je l'ai dit beaucoup de fois, hein, donc normalement, ça devrait être rentré. Allez, pouce en l'air, commentaire pour les plus assidus d'entre vous, ceux qui soutiennent l'aventure, les meilleurs. Les winners. Allez, à demain. Bye-bye.